Zotero est un logiciel libre et gratuit de gestion de références bibliographiques. Il vous permet de collecter des références, de les organiser, de les importer dans un traitement de texte pour un travail de recherche, de les synchroniser sur plusieurs ordinateurs et d'élaborer des bibliographies en collaboration avec plusieurs utilisateurs. Pour installer Zotero, lancez votre navigateur et connectez-vous au site zotero.org. Cliquez ensuite sur « Download ». Le site Zotero vous propose de charger l'application Zotero correspondant à votre système ainsi que le connector pour votre navigateur. Cliquez sur « Download » pour installer l'application Zotero. Copiez Zotero dans le dossier « Application ». Lancez Zotero à partir du dossier « Application ». Installez le connecteur correspondant et redémarrez votre navigateur. Ça y est, Zotero est installé, comme l'indique l'icône en haut à droite. L'interface Zotero se compose de trois colonnes. La colonne de gauche affiche les collections sous-collections qui constituent votre bibliothèque, dans la colonne du milieu, vous pouvez voir la liste des références qui composent chacune de vos collections et sous-collections. Dans la colonne de droite, vous pouvez voir chaque élément qui compose votre référence bibliographique.